Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une essentielle que j'ai classée parmi les dix huiles essentielles indispensables, il s'agit du niou. Son nom latin est Melaleuca quentienervia viridi Flora. Il fait partie de la famille des Myrtacées, donc à laquelle appartient bien sûr la miette, mais aussi les eucalyptus. C'est un arbre de... 15 à 20 mètres de haut, qu'on trouve à l'état sauvage dans les savanes de Nouvelle-Calédonie. Il a été acclimaté à la fin du 19e siècle comme essence de reboisement dans les zones marécageuses de Madagascar et en Australie. Les feuilles, de couleur vert foncé, sont effilées et présentent 3 à 5 nervures longitudinales caractéristiques de l'espèce, quinquennervia, comme vous le voyez sur cette photo. Froisselle dégage une fragrance balsamique à la fois eucalyptée et camfrée. Les fleurs, nombreuses, sont jaunes et disposées en inflorescence terminale. On utilise les feuilles, distillées à la vapeur d'eau, pour obtenir une huile essentielle balsamique fortement eucalyptée et une eau florale. En Nouvelle-Calédonie, l'huile essentielle de Nioli sert à la fabrication de l'huile de gomène, gomenol, du nom de la localité où elle est produite. De quoi est constituée cette huile essentielle Elle contient plus de 100 constituants. Je vais vous donner simplement les plus importants. Ce sont l'eucalyptol ou un huit entre 38 et 48 l'alpha-terpinol, l'essai sculterpémol, le viridiflorol et d'autres molécules telles que les monotherpènes. Quelles sont les propriétés et indications de cette huile essentielle Pour moi, c'est une des huiles essentielles les plus indispensables, comme je vous l'ai dit, de par sa très bonne tolérance et sa polyvalence d'action. Action générale, elle est énergétisante, stimulante des défenses naturelles, équilibrante du système noyau C'est une antiseptique générale, bactéricide, qui agit sur les staphylo, le colibacile, elle est antivirale, grippe, hépatite, herpes, zona et antimicrosique. Elle est particulièrement indiquée dans les affections respiratoires. De plus, elle est décongestionnante de la circulation veineuse. Elle est également indiquée donc, dans le traitement local des varices, des jambes lourdes, des hémorroïdes en association avec, par exemple, Cyprès et genévrier de Viagini. C'est un cicatrisant puissant et protecteur de la peau. Elle est de plus radioprotectrice et conseillée d'en faire préventivement de larges onctions sur les zones traitées en radiothérapie avant et après la séance et je peux en témoigner personnellement. Comment peut-on l'utiliser Alors tout d'abord, en inhalation et en cutanée. Très douce, l'huile essentielle peut être employée pure, sans inconvénient. En aérosol, pour le traitement des rhumes et sinusites, en mélange synergique. On peut aussi respirer directement l'huile essentielle au flacon, donc ce qu'on appelle l'inhalation sèche. Donc on ouvre le flacon et on respire, voilà... Donc l'intérêt de cette technique c'est que vous n'importunez pas les voisins. Vous respirez quelques molécules qui sont directement euh, absorbées au niveau de la muqueuse des sinus et de la muqueuse respiratoire. Vous pouvez aussi l'utiliser en massage, en onction externe. Si vous avez la peau sensible, mélangez de l'essentiel à 50% d'huile végétale bio de préférence. Pour tonifier le sympathique renforcer les défenses immunitaires. Fait des onctions avec 20 gouttes d'huile essentielle de Niaouli, plus de l'épinette noire ou du pain sylvestre, tout ceci dilué à 50% dans de l'huile végétale. En cas de grippe, onction aromatique des avant-bruns, poitrine, dos avec le mélange suivant 40% d'huile essentielle de Niaouli, 40% de Keptis radiata, 20% de pain sylvestre, pur ou dilué à 50% selon sensibilité. Au niveau de la peau, Soin des petites blessures en mélange avec de l'essentiel de lavande ou de l'huile de, de, de rose musquée ou d'huile végétale aromatique de calophile. Protecteur des effets cutanés de la radiothérapie à appliquer avant et après l'irradiation sur conseil avec l'accord bien entendu de votre médecin. Dans le cas d'herpès, application locale de gnaouli à titre préventif accuratif, curatif, de même que pour le zona. Précaution et contre-indications. L'huile essentielle peut irriter les peaux et les muqueuses sensibles, donc il faut tester hein, sur le poignet ou sur le pli du coude. L'huile essentielle est contre-indiquée chez la femme enceinte et les jeunes enfants et en cas de cancer hormonodépendant. Pour en savoir plus sur le mélange synergique, vous pouvez consulter mon tout dernier livre, « Les 10 huiles essentielles indispensables » et mon livre de référence, « Les huiles essentielles pour votre santé » qui est en 5e édition, « d'Angle » disponible en librairie et sur tous les sites de vente Internet. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.